Les passages que vous allez lire pour up, pour établir votre journée. Il y a des passages qui comportent tout déjà. C'est-à-dire, dans, ce, dans ces versets qu'on va lire, il y a déjà tout. Du début à la fin, tout est déjà là toute ta journée. Maintenant, euh, il y a d'autres passages que tu vas prendre un bout ici, un bout là-bas. Tu viens, tu complètes. La Bible dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était, commentez vous me dites, et la parole était, donc bonjour à tous ceux qui sont sur Youtube, je ferai maintenant mes directs par ici, sur Youtube tout le temps, Non, si vous êtes sur Facebook, vous n'êtes pas encore abonné sur Youtube, il y aura des jours où je vais commencer, si je vais finir sur Youtube, donc je calcule 6h00 pour qu'on lance les prières, il reste 3 minutes, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Voilà. Vous devez personnifier. Quand vous prenez la Bible, la Bible, bonjour la reine Prudence, la Bible est vous. Je pèse bien mes mots. La parole, si c'est moi, je suis. La parole, c'est moi. Et le problème que vous avez jusqu'à présent, c'est que vous vous dites que Dieu est au ciel. Jésus, depuis qu'il est parti, n'est pas encore revenu. Vraiment, on fait comment? La parole, c'est là, c'est vous. Donc, quand vous allez, vous allez faire les déclarations dont je vous parle, on va partir sur... Attendez, lesquelles... Est-ce qu'on a dit qu'on commence à... Voilà, 6h00. Partagez mon partager ma vidéo s'il vous plaît. Si vous venez d'arriver, c'est là vous me donnez les likes. Tu veux les c'est qu'on a dit. There is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah, be overdo. Hmm. il y a même des passages dans la Bible que quand tu prends, tu ne lis pas tout en une fois. Comme Deutéronome 28, non. Si tu lis Deutéronome 28, les 14 premiers versets, c'est la bénédiction. Si tu prends à la fin là, c'est la malédiction. Non, on, ne, on ne lit pas n'importe comment. On ne lit pas seulement qu'un cognac. Tu es spécifique parce que ce sont les armes que tu es en train de, de shoot. Like, tu fais... Tu es dans le monde des ténèbres. Ok. Are you ready? On va commencer. Et dans le spirituel, il y a une autre règle que vous devez savoir. Quand vous détruisez quelque chose, vous devez toujours reconstruire. Bonjour, bonjour, bienvenue. Like partager ma vidéo. Dans le spirituel, quand quelqu'un est venu, il a planté quelque chose de mauvais dans ma vie. Je viens, je détruis d'abord, c'est-à-dire j'arrache les mauvaises herbes. Si je laisse le champ sans planter, qu'est-ce qui va se passer Les mauvaises herbes vont encore pousser. Un peu comme quand tu fais une exorcisme, tu exorcises quelqu'un, un exorcisme. Tu dois enlever le mauvais esprit, après tu dois venir encore mettre le bon esprit. Aïe, aïe, mi, aïe, mi. En tout cas, si vous dormez sur vos vies, vous allez confirmer le code, non. Je vous rappelle que le diable n'aime pas quand vous lisez la Bible. Le diable n'aime pas quand vous lisez la Bible. Pourquoi la fille est encore sur la Bible là C'est quoi C'est quoi ça, Jocelyne Pourquoi tu es encore sur la Bible tenez viens couvrir cette directe, cet espace de ton esprit. Je te remercie pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Mais je demande que ces paroles puissent être bonjour Prudence, bonjour Doriane, bonjour euh, Love. Je demande, Père Très-Saint, que ces paroles soient comme une lumière au bout du tunnel. Je demande, Père Très-Saint, que tu leur donnes, tu ouvres leur esprit, leur troisième œil, que tu ouvres leur compréhension, Seigneur, pour que ces paroles résonnent dans leur esprit comme ta personne, Seigneur. Nous allons commencer par Deutéronome chapitre 28. On personnalise tout. Donc, je vais commencer à lire. Parce que moi, Jocelyne, j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et j'observe et je mets en pratique tous ses commandements. Chaque fois que je dis un passage, vous pouvez le réécrire pour que ça aide les gens. Bonjour la Reine Usu. Donc, parce que moi, Jocelyne, j'obéis à la voix de l'Éternel. Deutéronome 28, verset 1 à 14. On fait des déclarations matinales. Déclarer sur votre vie, sur la vie de vos enfants. Apprenez à vos enfants à déclarer. Donc, de 28, verset 1 à 14. Parce que moi, je j'obéis à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'observe et je mets en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. L'Éternel, mon Dieu, me donne la supériorité aujourd'hui sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur moi aujourd'hui. Vous aujourd dites la date et qui sont mon passage, parce que j'obéis à la voix de l'éternel. On ne dit pas ce que, on ne dit pas que quand je vais, on ne dit pas ce que. Je suis béni dans la ville de Libreville, Douala, Paris, toute votre ville. Et je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, vous prononcez le nom de tous vos enfants, Aurélie m'éveille, tous mes enfants spirituels sont bénis. Mon troupeau, mes, mon, Le fruit de mes troupeaux mes portées de mon gros menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Vous prononcez le nom de vos entreprises. Les Guildjiga Academy, vous prononcez, toutes vos entreprises sont bénies. Et aussi, Enfants d'excellence, ça, c'est mon école. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. Aujourd'hui, l'Éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèvent contre moi et qui sortent contre moi par un chemin. Ils s'enfuient aujourd'hui par un, par sept chemins. Donc, Deutéronome 28, je suis au verset 8. Aujourd'hui, aujourd'hui, L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Il me bénit aujourd'hui dans ce pays, le Gabon, le Cameroun, la France, dites le pays où vous vous trouvez. Je suis pour l'Éternel un peuple saint, comme il a juré à mes ancêtres. Tous les peuples verront aujourd'hui que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils vont me craindre, moi dit. Aujourd'hui, l'Éternel me comble de bien. Il multiplie mes enfants. Vous prononcez le nom de vos enfants, ok? Cette bénédiction, si elle vous passe le temps à maudire vos enfants sans savoir, vous avez tout de le... vous oh, regardez-moi comment elle est bête là-bas. Oh, des choses ne marchent jamais. Oh, oh, oh. Voilà la parole. Si quand vous finissez de prononcer, laissez ça dans votre bouche pour la journée. Verset 11 Aujourd'hui, l'éternel me comble de bien et multiplie le fruit de mes entrailles. Aurélie, merveille, le fruit de mon troupeau et le fruit de mon sol. Tous les, euh, dans le pays que l'éternel a juré à mes pères de me donner. Aujourd'hui, l'éternel m'ouvre son bon trésor pour envoyer dans mon pays la pluie en son bon temps. Et je déclare que ce temps, c'est maintenant. Pour bénir le travail de mes mains, je prêterai à beaucoup de nations et ces nations vont me ramasser à temps. J'ai ajouté tout ça sur moi-même. Je n'emprunterai point. L'éternel fait de moi la tête aujourd'hui et non la queue. Je suis toujours en haut, je ne serai jamais en bas. Parce que j'obéis au commandement de l'éternel, mon Dieu, qui me prescrit aujourd'hui. Et que je ne me détourne ni à droite ni à gauche de ses commandements, pour aller vers d'autres dieux et les servir. À partir de 14, on ne lit plus. mais merci la reine, monsieur. Donc, en fait, de ton nom, 28, du verset 1 à 14. Facebook, vous n'avez pas mis en commentaire, pourquoi? Ok, la team YouTube, bonjour. Vous, êtes, vous me suivez plus. Facebook, je m'en demandé. Vous n'avez pas commenté, pourquoi? Ok. Vous n'inquiétez êtes, êtes, êtes, êtes, êtes, êtes, pas, vous pouvez finir le direct. Si ai le direct. Somme 51. Je vous donne les versets que le diable n'aime pas. On prend seulement quelques passages. Somme 51, verset 3 jusqu'au verset 6. Après, on prend le verset... Non, du verset 3 jusqu'au verset 9. Après, on prend le verset 12 jusqu'au verset 18. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Éternel, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je, je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, seul Seigneur, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, moi, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais je veux, mais tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi aujourd'hui, Seigneur. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Et maintenant, on va au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, Seigneur. Ne rejette pas mes enfants. Ne retire pas ton esprit saint de moi, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut, Seigneur. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne aujourd'hui. J'enseignerai tes voix à mes, à mes transgresseurs. À ceux qui transgressent ta loi. Ô oh Dieu de mon salut, dé délivre-moi du sang versé. Maintenant, on, on finit le Somme 51 du verset euh, 3 jusqu'au verset 17. On va aller au Somme 23. Notez alors le son 23. Écrivez le son 23. Le son 23 personnalisé. Éternel, tu es mon berger aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges auprès des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de Belamont, et même si je. Écoutez, quand vous prenez la Bible, vous commencez à le déclarer, ça devient vous. C'est une bagarre. C'est une bataille. La prière, c'est un peu seulement les chambas, mm -mm. C'est une bagarre. Tu es en train de bagarrer. Aujourd'hui, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que ta houlette dans ton bâton me rassure. Aujourd'hui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ouvres ma tête d'huile aujourd'hui, tu fais comme ça en parlant. Quand tu parles de de ma tête là comme ça, tu prends l'huile. Tu mets sur ta tête, tu mets sur la tête de tes enfants. C'est pour ça que vous faites on passe-temps à prendre aux enfants dans les choses. Aujourd'hui, je ne crains aucun ma carrière, ta ton automatique me rassure. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Aujourd'hui, tu couilles ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent Et tous les autres jours de ma vie, j'habite dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu parles maintenant au somme 1. Tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Je suis heureuse parce que je ne marche pas selon les conseils du méchant. Je ne m'arrête pas dans la voie des pécheurs. Et je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs aujourd'hui. Mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'éternel. Et je la médite jour et nuit. Bonjour YouTube. Donnez-moi les likes YouTube. Quand vous venez sur ma vidéo, donnez-moi les likes. Facebook pareil. Aujourd'hui, je suis comme un arbre planté près d'une eau courante. Je donne mes fruits et je déclare que ma saison c'est maintenant. Vous voyez comment je lis pas vos trucs que vous faites, non, tu prends tu maintenant ta bouche, ça devient pour toi. Youtube, likez ma vidéo, vous êtes cette personnes, vous devez liker ma vidéo, ouais, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe avec vous non Vous êtes comment C'est quel genre de chiché ça Vous devez apprendre comment Youtube fonctionne, pour me donner des likes sur Youtube, je vous dis d'abord. Et je déclare que mon feuillage ne flétrit, point. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je fais, ça réussit. On continue. Allez dans les aïes. 10, on va prendre seulement le verset 27. En ce jour, je déclare que le fardeau, tout fardeau est ôté de moi. Je déclare que le joug est détruit et que l'onction fait éclater tout joug qui était sur moi au nom de Jésus. Alexandre, je, je, je, prends, je prends ton, ton like en, en, en esprit. Même si tu ne peux pas appuyer le bouton de like, je te prends ça dans l'esprit. Isaïe, chapitre 54. Vous êtes en combat Aujourd'hui, je me gagne de pierre et d'antimoine. Isaïe 54, verset 11. Aujourd'hui, je reçois les fondements de sa fille. Aujourd'hui, je fais mes créneaux de rubis, mes portes d'escarboucle et mon enceinte de pierre précieuse. Je déclare que tous mes fils sont des disciples de l'Éternel. Tu prononces le nom de tes enfants. Je déclare que ma, pro posté, ma prospérité, la prospérité de mes filles est grande aujourd'hui. Je suis affaimé par la justice aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas, car je n'ai rien à craindre. La frayeur n'approchera pas de ma maison, ni de moi, ni de mes enfants, ni de mon business aujourd'hui. Quiconque forme des complots contre moi aujourd'hui, je déclare que cette personne tombe sous mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Allez sur YouTube, s'il vous plaît. Donc j'ai dit Isaïe 54, j'ai pris le verset 11, la deuxième partie du verset 11 jusqu'au verset 15. Maintenant, je prends le verset 17. Aujourd'hui, je décris que toute âme forgée contre moi, Jocelyne, est sans effet. Et toute langue qui s'élève, toute personne qui va parler contre moi, je vous condamne aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Maintenant, on a déjà passé la phase où on a dé déraciné. Vous voyez que dans Isaïe, si que je viens de lire, ça, c'était en train de, de, de, de, de, de, de replanter, non? Voilà. Hmm. J'espère que vous êtes en train de lire chez vous. J'espère que quand il parle, on va vous parler pour voir la maison. Parce que vous connaissez. Paresse.com. Attendez, j'attache mes cheveux. Paresse.com, je vous connais. Aide-moi.com. Aide-moi la reine Jocelyne.com. On va te mettre oh, des heures, on fait comment On fait comment Isaïe 60, on va prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 22, ça c'est un passage de bataille très intense, prenons d'abord le verset 1, je me lève aujourd'hui, ma lumière